Une construction du pentagone régulier du manuel de troisième main. Tracer un cercle C de centre O et de diamètre AB avec AB égale 10 cm, soit I le milieu du segment OA, autrement dit le milieu du rayon OA. Construire la médiatrice du segment AB, perpendiculaire, au milieu, autrement dit, perpendiculaire au centre du cercle. Elle coupe le cercle C au point C et D. Tracer le cercle de centre I et passant par le point C. Le voilà. Ce cercle coupe le segment OB, au point E et la demi-droite OA, au point F. Construire la médiatrice du segment OE, donc au milieu, perpendiculaire. Elle coupe le cercle C au point G et H. Construire, finalement, la médiatrice du segment OF, OF, celle-ci, milieu du segment, perpendiculaire. Elle coupe le cercle C, le cercle C, au point J et K. Tracez le pentagone de sommet B, G, J, K, H. Il semble qu'il soit un pentagone régulier. Il semble bien, Géogébra donne pour les longueurs des côtés la même mesure, à 15 décimales. Bien sûr, la conjecture reste intacte. Prouvez que c'est vraiment un pentagone régulier. Mais cela, c'est autre chose que la construction. Peut-être dans une autre vidéo.